Salut à tous, bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure à laquelle cette, cette vidéo sera diffusée. Alors, je me présente, je suis Franck Petitji, étudiant, je dirais ingénieur maintenant, euh, de nationalité camerounaise. Et je me prête au jeu et je, je suis disposé à partager avec vous mon parcours. Mes expériences et mes conseils. Alors, je suis titulaire d'un baccalauréat C, série C, baccalauréat scientifique, série C, mathématiques et physique, l'année 2009-2010. Alors, mon parcours universitaire est assez euh, atypique. Euh, après l'obtention de mon bac, je suis allé ouais. en faculté où j'ai fait des études de, en sciences physiques. D'ailleurs, je continue de le faire. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. donc Je suis allé en faculté, j'ai eu une licence, j'ai obtenu une licence en physique option sciences de la matière et énergie-environnement. Par la suite, j'ai fait un premier master, donc un master 1 en sciences des matériaux. Je me suis rendu compte que j'étais pas trop dans ma voie et que j'étais plus appelé par les sciences de la Terre. Et j'ai fait un deuxième master, un master 1. En géophysique et géo-exploration, sanctionné par l'obtention du diplôme de master. Et, et j'ai opté pour la Tunisie par la suite pour euh, un parcours d'ingénieur pétrolier. Euh, trois ans m'ont suffi pour euh, décrocher mon, mon diplôme d'ingénieur pétrolier. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur euh, de génie pétrolier et titulaire d'un master en géophysique et géo-exploration. Paris Cochet aussi. Dans le cadre de la continuité de ces études-là et de l'implémentation même de, des compétences acquises, je poursuis actuellement des travaux de thèse en géophysique, géo, géo gé géologie pétrolière euh, au niveau de l'Université d'Esfax. Du le choix de formation. J'ai choisi, euh, comme je vous l'ai dit initialement, j'étais parti pour un parcours de sciences des matériaux, mais originaire du Cameroun, l'observation du champ industriel et économique camerounais m'a permis de constater que, au niveau de mon pays, je pense que c'est un peu le cas pour un bon nombre de pays africains, les ressources euh, pétrolières et minérifères ne sont pas assez exploitées et je m'étais dit que c'était un domaine dans lequel il fallait euh, pousser les études et obtenir une compétence assez, euh, assez euh, condensée pour pouvoir venir euh, servir mon pays dans, dans ce temps-là. Donc j'ai opté très tôt pour, uh, par la suite je dirais très tôt, mais par la suite j'ai opté pour, uh, pour un parcours de, de, géo, de géophysique. J'ai commencé par un master en géophysique et, et puis une spécialisation de manière précise au niveau du, de l'ingénierie pétrolière qui est une ingénierie, en, un domaine en plein essor au niveau de mon pays, le Cameroun, avec des réserves prouvées qui ne demandent qu'à être exploité. Donc euh, après cette spécialisation, euh, je me suis dit, pourquoi pas une thèse pour allier l'aspect technique de l'ingénierie à, à la recherche, toujours dans le cadre, avec en toile de fond, en esprit de pouvoir servir les intérêts de mon pays et, et, et, et engranger le maximum d'expérience pour pouvoir répondre plus tard à l'appel. Donc euh, je mène actuellement euh, et, et des études dans le cadre d'une thèse de doctorat en géologie pétrolière et j'entends bien la terminer, et Inch'Allah, euh, être à, à mi-parcours ou bien à cheval entre le domaine technique et, et, et la recherche. En termes de formation complémentaire, alors je vais dire que je suis assez touche à tout. Je peut-être pas dans le cadre purement académique, mais j'ai une formation de secouriste. Secouriste senior d'ailleurs, donc euh, animateur jeunesse et volontaire de secours. Donc j'ai cette formation de secouriste euh, obtenu une partie au Cameroun et une autre partie, une partie au Cameroun avec euh, la croix rouge camerounaise et une autre partie avec euh, le croissant rouge tunisien. Donc je suis secouriste à la fois de la croix rouge camerounaise et du croissant rouge tunisien. Euh, aussi à côté de cela, dans le volet sportif, qui est un volet assez important pour moi, j'ai suivi une formation d'arbitre de football. Euh, je suis aujourd'hui arbitre professionnel de, de football et j'officie pour la Fédération Tunisienne de football. Et bien avant mon départ pour le Cameroun, j'officiais pour la Fédération Camerounaise de football en qualité d'arbitre de football. Donc euh, ces deux formations m'ont permis de complémentariser ou bien de diversifier mais mes skills, donc mes atouts et mes, mes compétences. Mais à côté de ça, et à travers mon expérience associative, peut-être qu'on qu verra plus tard, j'ai su développer d'autres formations parce que j'ai aussi des formations complémentaires en matière de droits de l'homme et des droits des migrants. Je suis d'ailleurs euh, euh, acteur de la société civile et entre autres directeur exécutif d'une organisation qui milite pour les droits des migrants, les droits de l'homme de manière plus générale. Adaptations, je dirais que euh, euh, j'ai su euh, rapidement me fondre dans, dans l'univers qui était le mien. Je, je tiens à rappeler pour ceux qui connaissent le Cameroun que j'ai eu mon baccalauréat à Douala, qui est la capitale économique. Et puis, je suis allé à Yaoundé, qui est la capitale politique, pour euh, poursuivre mon parcours universitaire. L'adaptation n'était pas du tout aisée. Elle était à 2GCL, je pense que dans. Dans le cadre de la Tunisie, je n'ai pas raconté beaucoup d'efforts, beaucoup de difficultés par contre, pardon, parce que j'avais déjà euh, eu cette expérience au niveau du Cameroun. J'étais quitté de ma ville natale, qui était Douala, pour euh, la capitale qui était Yaoundé. Donc il y avait ce challenge d'abord académique, parce qu'entre les cours qui sont diffusés au lycée, le système d'enseignement et le système d'enseignement universitaire, il fallait s'adapter. Mais bon, avec l'enthousiasme et la fougue du baccalauréat, on était un tout petit peu prédisposés à cela. Mais de l'autre côté, il y avait un challenge social, parce qu'il fallait s'adapter à une nouvelle... Peut-être c'était le même pays, mais il fallait s'adapter à une nouvelle ville, créer de nouveaux repères où tu connaissais personne, où tu devais vivre seul, parce qu'on était dans le cadre familial pendant les études au lycée, et puis à l'université, il faut vivre seul. Il fallait s'adapter à ça, ça n'a pas du tout été aisé. Et je me rappelle encore, je l'ai encore en souvenir de mes premières expériences de de gestion de, de finances, parce que c'est le premier challenge, c'est l'un des plus grands d'ailleurs, parce qu'on est dans le cadre familial, on a juste de l'argent de poche, on a de quoi manger, on a où, de quoi se vêtir, on a un toit où dormir. Mais à l'université, c'est tout autre. On est en quelque sorte son parent, on a un budget que la famille met à notre disposition, il faut chercher de quoi manger. Il faut d'abord chercher un toit où loger, c'est à travers un contrat de location, il faut payer un bail mensuel. Il faut payer des factures, il faut se nourrir, il faut se vêtir, il faut d'autres services, d'autres accessoires. Et ça, c'est à travers un budget qu'on a, qu'on doit gérer. Je pense que c'est à côté de l'adaptation académique, c'est l'un des plus grands challenges de l'étudiant. Et c'est vraiment ça qui le fait passer du stade de jeune écolier ou élève à l'étudiant prêt à être l'homme de demain. Parce qu'il traverse cette phase de gestion économique qui n'est pas du tout Facile et il réussit parce qu'il qu le veut ou pas, il apprend à ses défauts ou à ses dépens. Il apprend euh, euh, euh, euh, euh, à l'épreuve de, de ses erreurs. Il apprend. Il y a des mois où c'est carrément euh, difficile d'atteindre la fin du mois parce que les ressources financières sont épuisées. Il apprend. À base des erreurs, il apprend. Et je pense qu'à euh, côté du challenge, comme je l'ai dit, euh, de, de, de, de, académique, il y avait ce challenge social, mais aussi ce challenge d'autonomisation parce que on, est, on a une pseudo-autonomie dans la gestion des de fonds qui nous sont alloués par par la famille ou par les parents. Mais ça, c'est pour ceux qui reçoivent des fonds. Il y a d'autres aussi qui sont appelés à chercher des jobs. Et pour la plupart d'ailleurs, il faut trouver un job parce que très souvent, les ressources familiales ne sont pas suffisantes pour répondre à, à nos différentes attentes. Pour la plupart d'ailleurs, il faut trouver un job, il faut se battre, donc... Euh, c'est en quelque sorte le, le vrai euh, bénéfice de cette adaptation universitaire que, qui, qui traduit le passage de, de la vie d'adolescent à la vie d'homme pour, pour le jeune étudiant. En ce qui le projet, il convient de, de ricocher sur euh, euh, ma modeste expérience associative. Je tiens à dire d'abord que comme étudiant, je suis assez dynamique un peu leader. Euh, j'ai d'ailleurs été leader de, des étudiants au niveau de, de, du Cameroun, d'abord à l'université à de Yaoundé 1, où j'ai officié comme un délégué d'amphi et par la suite président d'étudiants, leader euh, d'étudiants. Euh, ici, en Tunisie, j'ai été aussi, et je suis toujours, Donc, au niveau des fonctions, j'ai été euh, euh, responsable au niveau de ma communauté, qui est la communauté des étudiants et stagiaires camerounais. Par la suite, j'ai occupé... Euh, la haute fonction de, de secrétaire général au sein de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie, à travers laquelle j'ai présidé la section de, de Sfax et du Grand Sud pendant l'année euh, 2018, 2000, 2019, 2020, avec beaucoup d'obstacles et beaucoup d'expérience aussi à euh, D'ailleurs, ce passage au, au niveau de laESAD m'a permis de mieux m'ancrer au niveau de la société civile tunisienne, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'attaches à travers, euh, à travers de part et d'autre la Tunisie et des contacts avec les différentes organisations internationales. J'ai d'ailleurs participé à beaucoup de forums, beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires entre voyages. Et j'ai d'ailleurs, euh, dans le cadre de, de cette représentation de la jeunesse africaine, été convié par le système des Nations unies euh, à la célébration de la, la, la, la décennie des personnes afrodescendantes. C'était à Dakar, au Sénégal en octobre 2019 où j'ai représenté et mon pays le Cameroun et la Tunisie en tant que jeune leader. Euh, j'ai été aussi convié à un sommaire à, au niveau de Casablanca au, au Maroc dans le cadre du projet m 6 m qui travaille sur à, la migration où j'ai représenté et notre association qui était la USAT et la jeunesse africaine et de manière générale la communauté des migrants au niveau de, du Maghreb. Je suis aussi point focal pour quelques questions, ça et là, de la migration et activiste au niveau de la société civile, euh, coordonnateur d'une plateforme d'organisation et d'association euh, qui travaille sur la migration au niveau de Sfax, c'est le COASA, qui réunit cinq organisations. Et assez récemment, j'occupe les fonctions de directeur exécutif au sein de l'association Africa Intelligence qui travaille sur euh, les droits de l'homme, les droits des migrants et l'éveil de la jeunesse africaine. Euh, des projets que nous avons menés au niveau personnel avec des partenaires. On est en train de travailler sur un projet de, de plateforme pour euh, l'employabilité des jeunes euh, diplômés en Tunisie et aussi pour euh, permettre euh, l'échange de services entre euh, euh, les entreprises tunisiennes aux de services et le marché subsaharien demandeur de, de quelques services, mais pas que mais aussi du marché tunisien demandeur de services et du marché subsaharien. En quelque sorte, une plateforme hub que nous sommes en train de développer pour permettre et viabiliser réellement cet échange sud-sud cet dans lequel les étudiants internationaux diplômés de la Tunisie sont des ambassadeurs et, et des pièces maîtresses. Donc, euh, en guise de projet, c'est cela que nous réalisons et doucement, doucement, petitement, petit à petit, on, on se bat et on est optimiste, on espère que ça ira pour le mieux. Alors, à mon étude à où j'ai mis diplômé, Peut-être ceux de l'année dernière aussi, ça concerne. Et même ceux qui ont une licence, parce que vous savez, euh, la réorientation, elle n'est jamais trop tard. Parce qu'on peut toujours se réorienter. Parce qu'à notre niveau, il y a ce problème-là de, de l'orientation académique. Donc, parfois des gens, leur voie directement après le baccalauréat, d'autres ont besoin d'avoir une expérience académique universitaire d'une de, ou deux années avant de trouver réellement leur voie. Donc à cela, je dirais, personnellement, euh, mon bac, je l'ai eu, ça fait aujourd'hui presque presque presque plus de dix ans, pratiquement onze ans que j'ai eu ce baccalauréat, entre études académiques formelles dans le cadre de la recherche et études d'ingénierie. Aujourd'hui, je peux leur dire de, de croire en les rêves, parce que euh, le métier qu'on est appelé à faire, il doit s'appuyer sur une passion. Il faut être passionné. Et la passion, qui dit passion, dit rêve. Il faut viser un idéal pour pouvoir affronter les difficultés. Parce que quelle que soit la voie qu'on choisira, il y a toujours des difficultés. Que ce soit pour ceux qui vont aller dans le cadre de la recherche des études, ou même ceux qui vont se lancer directement dans l'entrepreneuriat, parce que c'est un volet qu'on n'a pas beaucoup abordé. Il y a la question de l'entrepreneuriat de la jeunesse. Mais ça doit s'appuyer sur une passion, sur une vision, sur un rêve. Il faut rêver, et ces rêves, avec beaucoup d'obligations, on les matérialise. Donc le parcours académique doit être le fruit d'un rêve, d'une passion. Si elle n'est pas faite avec passion, elle est soumise à beaucoup d'obstacles. Donc le premier obstacle, c'est nous-mêmes, à travers le découragement. Donc il faut d'abord visualiser, avoir un rêve, et le matérialiser à travers le choix d'une formation. Nous, nous mettons formation en avant, même s'il si y a la, la question de l'entrepreneuriat, pour nous la question de la formation elle est importante parce que la formation nous permet d'avoir, au-delà des hard skills, dont euh, on aborde de, de manière assez conventionnelle, il y a le côté soft skills. Parce que la formation n'est pas que dans le cadre académique des, des hard skills. Il y a le côté soft skills, des compétences, l'éloquence, le dynamisme, l'adaptation. C'est des compétences qu'aujourd'hui, il est facile d'avoir soit à travers des formations euh, par académique et plus encore à travers des formats, des, de l'expérience associative. Donc à ces jeunes qui, qui rencontrent aujourd'hui le, le monde universitaire et académique, je, je les dirais, à côté de ce parcours universitaire, il faut joindre des mouvements associatifs jeunes pour gagner en expérience, gagner en leadership, gagner en compétences que malheureusement la formation conventionnelle ne peut pas offrir. On est jeune, on a de l'énergie, on a du temps. Si on peut faire 100 choses à la fois, faites-le. On gagne en expérience à défaut d'avoir de, de, de, de, de, de, rien que des, des, des diplômes tels que le monde conventionnel le veut. Merci.